Dans cette vidéo, je vous présente comment faire euh, des portraits personnalisés à l'aide de certains outils disponibles dans Google. D'abord, on va créer un Google formulaire avec un titre et certaines questions. Donc, ce qu'on veut ici, c'est évaluer une compétence, mais vraiment euh, au fur et à mesure d'une étape, par exemple, de récolter certaines traces et certaines observations qu'on va faire au sujet de nos élèves. Donc, euh, parfait pour faire des observations en cours d'apprentissage dans la classe, on utilise toujours le même formulaire pour tous nos élèves. Donc, ce que euh, je fais, c'est créer une question date. Donc, c'est une option dans Google Formulaire. Ensuite, une question de nombre d'élèves, mais je ne vais pas ajouter tout de suite mes noms d'élèves. Donc, vous allez voir avec un module complémentaire tout à l'heure, on va pouvoir les ajouter euh, d'un coup donc euh, et créer leur portrait personnalisé avec une question euh, liste déroulante. Et ensuite, mais nos critères d'évaluation, ça pourrait être tout simplement euh, des commentaires, donc euh, les concepts euh, en jeu dans la situation. Donc, vous choisissez. Donc, l'important, c'est vraiment de saisir là, le nombre de euh, de critères, euh, de, de, de questions qu'on a là, pour qu'on puisse, et après ça, euh, créer notre modèle dans Google Documents. Donc ça, c'est notre première étape. On va passer maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape maintenant est de créer un modèle dans Google Documents en fait, qu'on pourra dupliquer ensuite pour chacun de nos élèves. Donc, comment on crée le modèle? En fait, euh, vous y allez à votre guise. Donc, on. là, moi, j'ai décidé de l'appeler C1, Résoudre une situation, problème mathématique. Ce qui est vraiment important, euh, c'est d'avoir cette ligne-là, juste ici. Donc, le nom. Euh, moi, j'ai mis deux points. Et ensuite, nos euh, crochets comme ça, avec élève. Donc, vous allez voir pourquoi euh, juste après, donc à la prochaine étape. Donc, ici, vous voyez, j'ai ajouté... Euh, les mêmes colonnes euh, qui se réfèrent aux questions de mon Google formulaire. Euh, maintenant, on va passer à la troisième étape. La troisième étape consiste tout simplement à se créer un dossier dans lequel seront consignés les portraits des élèves. Donc, j'ai nommé mon dossier en minuscules sans caractères spéciaux. Et je l'ai créé à partir de mon disque et non pas d'un disque partagé. Alors, la quatrième étape consiste à se créer une liste d'élèves à partir d'une un, feuille de calcul Google. Donc, je vais nommer ma colonne ici élève et ensuite je vais ajouter le nom de chacun de mes élèves. Évidemment, vous vous utiliserez les prénoms, en fait, les prénoms de mon famille de vos élèves. Il n'y a pas euh, d'importance là-dessus. Et ensuite, les fichiers qui seront créés vont se renommer au bon nom de l'élève. Le nom de la colonne est super important. On va le mettre en évidence ici euh, avec un grisé. Euh, vous allez voir pourquoi dans la prochaine étape. Alors, c'est maintenant à l'étape 5 que la magie va s'opérer. Donc, avec le module complémentaire Autocrate, on va créer un document par élève à partir du modèle qu'on aura fait dans Google Documents. Donc, pour ce faire, on va dans l'onglet Extensions et on vérifie si on a le module complémentaire Autocrate. Si nous ne l'avons pas, il faut tout simplement aller dans la section ici, télécharger des modules complémentaires. À ce moment-là, vous ferez une recherche Autocrate et vous allez euh, faire la procédure d'installation euh, régulière pour les modules complémentaires. Donc nous, on a déjà installé Autocrate. Donc on va ici dans Launch, puis on va se créer une nouvelle tâche. Donc on clique sur New Job. On va la nommer. Un nom ici, donc je vais utiliser observation des élèves C1 map. Next, j'ai choisi le modèle Google document que j'avais déjà créé dans mon drive. Juste ici, il apparaît à cet endroit. Je clique sur suivant. Je choisis la feuille de calcul qui est la feuille de calcul. 1, donc à moins que je l'ai renommé, donc ça risque d'être 1. Euh, je m'assure que la première, euh, en fait, la, la première ligne, là, donc mon en-tête, soit sélectionnée. Euh, ça se fait tout seul, donc ensuite, la première euh, ligne qui aura des données, c'est la ligne 2. Et euh, je m'assure également que la section élève aussi soit euh, sélectionnée à cet endroit. Donc, je clique ensuite sur « Next ». Et là, super important de bien nommer euh, à cet endroit. Donc, so, j'utilise le crochet et moi, mon entête se nomme « élève » qui est ma première, euh, ma colonne, mon entête de colonne juste ici. Vérifier, ça se peut qu'il se produise une erreur. Donc, souvent, c'est qu'on a mis un espace après « élève » ou après le nom de notre colonne et puis là, bien, le... L'extension, le mode complémentaire autocrate comprend pas euh, qu'on veut aller chercher les données à cet endroit-là, donc ça veut tout simplement nommer chaque document élève avec des crochets, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on veut vraiment aller chercher la donnée ici. On clique sur « Suivant », ici. Si vous avez un dossier qui automatiquement s'est sélectionné, des fois on a fait des tests avant, supprimez-le parce que sinon, il y aura confusion et Autocrate ne sera pas en mesure d'aller euh, déposer les fichiers dans le bon dossier. Donc, je vais faire une recherche, observation, juste ici. Et je clique sur suivant. J'ai pas besoin d'ajouter de dossier dynamique, pas de conditions, euh, pas besoin de partager. Et ici, non et non comme option, et j'enregistre la tâche. À ce moment-ci, il ne me reste qu'à cliquer sur le triangle, donc « Run job ». Et puis, automatiquement, les colonnes vont se générer, ainsi que les dossiers renommés au nom de chacun des élèves. Vous allez même avoir un document, un lien cliquable qui va vous mener vers le bon, le bon document du bon élève, mais vous allez également les retrouver dans le bon dossier. Donc, on voit ici que les données sont générées. On peut tout simplement cliquer sur le X pour fermer la tâche et on voit le document de chacun des élèves avec l'URL, mais on peut également le retrouver dans le dossier observation qu'on a créé. Et puis là, chaque document est renommé, euh, autant sur la ligne ici qu'en haut, au nom de chacun des de élèves. Alors, une fois chacun des fichiers des élèves créés dans le dossier observation, je m'en vais dans le Google formulaire et je vais aller ajouter, si ce n'est pas déjà fait, le module complémentaire qui s'appelle Doc Appender. Donc, je vais cliquer ici, je vais faire une recherche et je vais l'installer, l'associer à mon compte, comme on a fait tout à l'heure avec Autocrate. Je clique sur la pièce de casse-tête lorsque c'est installé. Et je vais ouvrir la barre sur le côté. Je vais choisir le dossier dans lequel je veux en fait, « Prendre les documents ». Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va me créer une question et les options de cette question seront euh, le nom de chacun des documents qui se trouvent. Donc, ce sera important qu'on ne modifie pas le nom des documents par la suite euh, parce que sinon, ça va causer des petites erreurs. Donc, je choisis le dossier dans lequel se trouvent les documents en question. Donc, ici, le dossier « Observation ». Une fois que c'est sélectionné, je clique sur « Suivant ». Je veux que ça me génère la question « Nom de l'élève ». Donc, je vais enregistrer et ça va me donner des choix de réponses pour cette question. Vous voyez, automatiquement, le nom de mes élèves se sont ajoutés. Je clique sur « Suivant ». Et là, j'ai décidé euh, de sélectionner quelle partie dans mon formulaire, donc dans les questions ici, là, quelle question euh, je veux voir dans le portrait des élèves. Donc, c'est pour ça qu'on avait créé un modèle avec des colonnes. Donc, on va vraiment utiliser les mêmes colonnes. Donc, ici, j'ai sélectionné euh, la date. Je ne sélectionne pas le nom de l'élève parce que le document porte déjà son nom. Et ensuite, euh, toutes les autres questions euh, que je trouve pertinentes. Et puis, euh, on va vouloir euh, avoir une rangée euh, horizontale. Vous pourriez essayer les autres options également. Donc, moi, c'est ce que je préfère, mais c'est à vous de voir par la suite ce que vous préférez comme mise en page. J'enregistre je, les euh, changements, juste ici. Alors maintenant, une fois que ce sera enregistré, lorsque je compléterai le formulaire pour un élève, automatiquement les réponses euh, vont s'ajouter dans son portrait individualisé. Alors maintenant, on va vouloir tester la mise en place de notre portrait individualisé. Donc on sélectionne la date. Ensuite, le nom de l'élève en question, et puis on peut euh, évaluer certains critères. La maîtrise des concepts, ainsi qu'un beau commentaire. En fait, un commentaire constructif, donc une rétroaction euh, au besoin, là, pour nous permettre d'avoir des notes qui suivront euh, l'évolution de l'élève au fur et à mesure de l'année. J'envoie mon formulaire. Donc là, vous comprendrez que c'est peut-être un formulaire que j'ai toujours constamment euh, en lien sur mon appareil mobile, que ce soit mon ordinateur ou euh, mon Chromebook ou mon cellulaire. Et je peux le remplir en cours d'action continuellement dans la journée pour avoir des traces pertinentes pour mon élève. Donc, on avait rempli le portrait pour l'élève 1. Donc ici, on va aller dans le fichier de l'élève 1. Et puis, on voit automatiquement euh, la date avec toutes les autres options euh, qu'on a ajoutées. Donc, euh, et puis là, ben, on va pouvoir suivre l'évolution au cours de l'année. Alors, voilà!